La prière est l'ingrédient le plus important dans la vie de chaque croyant. C'est la source de notre force spirituelle et c'est un mécanisme légitime de communication avec le monde spirituel. La prière appuie efficacement notre relation avec le Seigneur. Il est vital que nous puissions entretenir ces rencontres avec lui dans le but de nous approcher encore plus de Dieu et d'acquérir la force spirituelle pour marcher dans la lumière. Nous devons prier régulièrement et sans cesse, et pas seulement lorsque nous sommes en difficulté. La prière régulière aide à libérer un flux continu de puissance spirituelle, elle aiguise notre discernement, elle rend notre esprit alerte et sensible aux choses spirituelles. Regardons 1 Thessaloniciens 5, le verset 17. Priez sans cesse, remerciez Dieu en toutes circonstances. Voilà ce que Dieu demande de vous dans votre vie avec Jésus-Christ et Luc 18 au verset 1, Jésus leur dit ensuite cette parabole pour leur montrer qu'il devait toujours prier sans jamais se décourager. Il y avait dans une ville un juge qui ne se souciait pas de Dieu et n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une, une veuve qui venait fréquemment le trouver pour obtenir justice. « Rends-moi justice contre mon adversaire », disait-elle. Pendant longtemps, le juge refusa, puis il se dit « Fou ». « Bien sûr, je ne me soucie pas de Dieu et je n'ai d'égard pour personne, mais comme cette veuve elle me fatigue, je vais me faire reconnaître ses droits, sinon, à force de venir, elle finira par m'exaspérer. » Puis le Seigneur ajouta, « Écoutez ce que dit ce juge indigne. Et Dieu, lui, ne ferait-il pas justice aux siens quand il crie à lui jour et nuit Tardera-t-il à les aider je vous le déclare, il leur fera justice rapidement. Mais quand l'homme, le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre Pour quel sujet devons-nous prier Bien d'abord pour nous-mêmes. Nous devons prier pour que Dieu nous révèle son plan, son but pour notre vie et nous aide à vivre notre vie de manière à mettre ce plan plan à exécution Ils dans le psaume 25 psaume 25 et le verset 12 Psaume 25 et verset 12 Quand un homme est fidèle est un fidèle du Seigneur celui-ci lui montre la voie qu'il doit choisir. Cet homme vivra dans le bonheur et ses enfants posséderont le pays. Et puis le verset, le psaume aussi 31, verset 3, « Tends vers moi, une oreille attentive et viens vite me délivrer, sois pour moi un rocher fortifié, une forteresse où je trouve le salut, j'ai recours à toi Seigneur, ne me laisse pas déçu jamais Et un chronique, chapitre 4 et verset 10. Un chronique, chapitre 4 et verset 10. Jabès prononça cette prière, Dieu d'Israël, accorde-moi ta bénédiction, augmente mes possessions. Et « Étende sur moi ta main protectrice, et éloigne de moi le malheur et la souffrance. » Et Dieu lui accorda tout ce qu'il avait demandé. Priez pour nous-mêmes, bien sûr. Priez pour les autres. Il nous est commandé par Jésus d'avoir de l'amour les uns pour les autres. Et donc, il s'agit de soutenir les croyants dans la prière et de les porter dans la prière, notre souci est aussi pour le bien-être des non-croyants et cela devrait nous inciter à prier à ce moment-là pour leur salut. Colossiens, chapitre 1, versets 9 à 10. C'est pourquoi nous ne cessons pas de prier pour vous. Depuis le jour où nous avons entendu parler de vous, nous demandons à Dieu de vous faire connaître pleinement sa volonté grâce à toute la sagesse et l'intelligence que donne l'esprit, son esprit. Ainsi, vous pourrez vous conduire d'une façon digne du Seigneur, en faisant toujours ce qui lui plaît, vous produirez toutes sortes d'actions bonnes et progresserez dans la connaissance de Dieu. Nous lui demandons de vous fortifier à tous égards par sa puissance glorieuse, afin que vous puissiez tout supporter avec patience. Jean 13, versets 34 et 35 Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Il faut que vous vous aimiez les uns les autres comme je vous ai aimé. Si vous aimez les uns les autres, alors tous sauront que vous êtes mes disciples. Nous avons bien sûr à prier pour les responsables et nous avons besoin de prier à la fois pour nos dirigeants spirituels que ceux qui sont établis politiquement dans notre pays. Prions Dieu pour que Dieu leur accorde la sagesse, la protection. La paix, l'amour, l'unité. C'est important que nous ayons un, un bon leadership. Et cela se produira si nous passons du temps de qualité en priant pour eux. Regardez 1 Timothée 2, 1 4. 1 Timothée 2, 1 4. Il est écrit... En tout premier lieu, je recommande que l'on adresse à Dieu des demandes, des prières, des supplications et des remerciements pour tous les êtres humains. Il faut prier pour les rois et pour tous ceux qui détiennent l'autorité, afin que nous puissions mener une vie paisible, tranquille, respectable, dans un parfait attachement à Dieu. Voilà ce qui est bon et agréable à notre à Dieu notre sauveur qui veut que tous les humains soient sauvés et parviennent à la vérité. 1 Thessaloniciens euh, 5 25 Frères, priez aussi pour nous. Et 2 Thessaloniciens 3 Enfin, frères, priez pour nous, afin que la parole du Seigneur se répande rapidement et soit honorée, comme cela s'est passé parmi vous. Priez aussi, Dieu, de nous délivrer des hommes mauvais et méchants, car ce n'est pas tout le monde qui accepte de croire, mais le Seigneur est fidèle. Enfin, une autre dimension, c'est la prière gouvernementale, c'est-à-dire c'est une prière pour l'avancée du royaume de Dieu sur la terre, c'est une prière forte qui reflète en fait la coopération entre les intentions éternelles du Seigneur et qui permettent de voir sa volonté se manifester car elle est proclamée de manière claire elle est décrétée en quelque sorte par l'action de l'homme en prière sur la terre, devant cela dans Ésaïe euh, 62 et euh, le verset 1 à 12. Ésaïe 62. Verset 1 à 12. Par amour pour toi, Jérusalem, je ne me tairai pas. Par amour pour toi, Sion, je ne resterai pas inactif jusqu'à ce que ta juste délivrance apparaisse comme le jour et que ton salut brille comme une torche enflammée. Les nations constateront que le Seigneur t'a délivré. Tous les rois contempleront ta gloire. On te donnera le nom nouveau que le Seigneur aura prononcé. Dans la main du Seigneur de ton Dieu, tu seras comme un turban royal, comme une couronne de fête. On ne t'appellera plus la ville abandonnée, on ne nommera plus ton pays la terre dévastée. On t'appellera au contraire « Plaisir du Seigneur » et l'on nommera ta terre « La bien mariée ». Car tu seras vraiment le plaisir du Seigneur et ta terre aura un époux. Oui, comme un jeune homme épouse une jeune fille, ainsi celui qui te rebâtit sera un mari pour toi. De même que aussi une fiancée fait la joie de son fiancé, tu feras la joie de ton Dieu. Sur tes murailles, Jérusalem, j'ai placé des veilleurs. Ils ne devront jamais se taire, ni le jour ni la nuit. Vous qui rappelez au Seigneur le souvenir de Jérusalem, ne faites aucune pause. Ne laissez pas en repos. Ne le laissez pas en repos jusqu'à ce qu'il ait établi, jusqu'à ce qu'il ait fait d'elle la gloire de toute la terre. Le Seigneur a fait ce serment, « Aussi vrai que j'ai tout pouvoir, je le jure à mon peuple, jamais plus je ne laisserai tes ennemis profiter du blé que tu as cultivé, ni des gens venus d'ailleurs boire le vin de l'année pour lequel tu as pris tant de peine. Ceux qui mangeront le blé en acclamant le Seigneur seront ceux qui l'auront moissonné, ceux qui boiront le vin dans les cours de mon sanctuaire seront ceux qui auront fait la vendange. » Janderez Jérusalem. Sortez, sortez vite de la ville. Ouvrez la voie à ceux qui reviennent. Bouchez les trous de la chaussée. Débarrassez les pierres. Baliser la route à l'intention des peuples. Le Seigneur va donner ses ordres d'un bout du monde à l'autre. Dites à Sion, ton Sauveur arrive. Il ramène ce qu'il a gagné. Il rapporte le fruit de sa peine. On vous appellera, vous et eux, le peuple, consacré à Dieu. Ceux que le Seigneur a libérés, et toi, Jérusalem, on ne te nommera plus la ville abandonnée, mais bien la désirée. » Comment prier bien, Nous sommes en fait appelés à orienter toutes nos prières et à les faire monter à Dieu le Père par son Fils Jésus-Christ. Les prières ne doivent être en aucun cas, bien sûr, adressées à un saint, un être cher qui est décédé, ou à un objet, mais seulement à Dieu, au travers du Seigneur Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit. Lisons dans Matthieu 9, Matthieu 6, verset 9. Matthieu 6, verset 9 Voici comment vous devez prier, notre Père qui est dans les cieux, que chacun reconnaisse que tu es le Dieu Saint et que ton règne vienne. Que chacun sur la terre fasse ta volonté comme elle est faite dans le ciel. Donne-nous aujourd'hui le pain nécessaire. Pardonne-nous nos torts comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont fait du tort. Et ne nous expose pas à la tentation mais délivre-nous du mauvais. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour toujours. Amen. Nous devons prier selon la volonté de Dieu. Nous ne pouvons pas, dans notre prière, tenter de tordre en quelque sorte le bras de Dieu et orienter nos prières de façon à ce qu'il fasse en fait quelque chose qui serait contre sa nature. La volonté de Dieu est toujours la meilleure chose. Voyons ceci dans 1 Jean, la première épître de Jean, chapitre 5, Versets 14 et 15 Nous pouvons regarder à Dieu avec assurance, car il nous écoute si nous demandons quelque chose de conforme à sa volonté. Sachant donc qu'il nous écoute, qu'il écoute nos prières, nous avons aussi la certitude d'obtenir ce que nous lui avons demandé.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 Si vous demeurez unis à moi, et que mes paroles demeurent en vous, demeurez, demandez ce que vous voulez, et vous le recevrez. » Nous devons bien sûr prier dans la foi en Jésus-Christ, dans la foi au nom du Seigneur Jésus. La foi est nécessaire pour nous afin d'entrer dans ce contact avec Dieu, puis sans la foi nous n'avons pas d'autre moyen d'atteindre et de communiquer avec Dieu. Regardez dans Hébreu 11, verset 6. Hébreu 11, verset 6. Or, personne ne peut plaire à Dieu sans la foi. En effet, celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Personne ne peut plaire à Dieu sans la foi. Matthieu 21, versets 21 et 22 Jésus répondit à ses disciples, je vous le déclare, c'est la vérité. Si vous avez de la foi et si vous ne doutez pas, non seulement vous pourrez faire ce que j'ai fait à ce figuier, mais vous pourrez même dire à cette colline, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer et cela arrivera. Si vous croyez, vous recevrez tout ce que vous demandez dans la prière. Jean 14, versets 12 à 14 « Oui, je vous le déclare, c'est la vérité, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, il en fera même de plus grandes, parce que je vais auprès du Père, je ferai tout ce que vous me demanderez » En mon nom, afin que le Fils manifeste la gloire du Père. Si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Enfin, nous devons prier dans l'esprit. C'est grâce à la puissance, la sagesse et la connaissance de l'Esprit Saint que nous pouvons prier une prière efficace. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu qui se déplace vers les royaumes spirituels les plus élevés. Grâce à la puissance et à l'onction de l'Esprit-Saint, nous pouvons savoir comment prier, quand prier, prier pour ce qui est nécessaire et quand s'arrêter. Alors bien sûr, il y a des obstacles à la prière. L'efficacité la puissance de la prière peuvent être entravées par des obstacles dans notre vie personnelle que la prière puisse avoir pleinement son effet ces obstacles doivent être en fait levés alors certains obstacles sont causés par l'ennemi mais d'autres sont peuvent être de notre faute par exemple ben le péché nos habitudes le péché le péché sous toutes ses formes peut enfreindre enfreint même notre relation avec dieu le péché peut être causé par plein de choses, des désirs égoïstes, de la tromperie, de la rébellion, alors je vous donne les références, je vous les laisserai chercher, psaume 66, verset 18, Jean 9, verset 31, 1 Pierre 3, 7, et Esaïe 59, 1 et 2. Le péché, donc, entrave, la prière et bien sûr le non-pardon. L'esprit de manque de non-pardon, c'est un cancer dans le corps et ça a le potentiel de détruire toute la vie spirituelle s'il n'est pas traité immédiatement. J'ai lu dans la Bible en français.